Dès que vous avez une cible... Francky recule toi parce que tu vas te prendre la sauce. New target acquired. Je tire sur Charlie. Il du genre ce gros Lenno Lenno Wang. Ouais sûr. Il y a un petit genère qui, qui fait ce qu'il coupe. New target acquired. Ouais, dans l'eau, en fait, il fait des petits sauts et il essaie mettre des mains Ah, dans l'eau. Je je le vois le bravo, là. Je vais le maintenir en vue. Excellent, ça y est, c'est Aïe il prend, là. Vas-y, vas-y, tu peux te faire. Je l'ai, Tiens, il s'est planqué, mais je vais le chercher. Je l'ai encore, moi, je l'ai encore. Moi, il est planqué, je tête. Non, là, tu peux continuer, il est dans la flotte. Okay, Super. Alors il y a le Yenlo qui est arrivé au fond de B3 Ah bah il est sur la ville haute Je suis là, acquired. il est en B4 le Yenlo B4 Ouais il est sur la ville haute en fait Les deux lights ça peut-être le coup que vous allez les chercher Il est en quel état Bah B4. tout neuf <rire> Enfin il a pris deux coups de laser donc... Attendez il y a un mec en B4 Il est, il est en bas ouais C'est lui, hein. il vient de tomber Je ah ok, je suis Défoncez-moi ce il y a le Ah il bon, est mort. Mais c'était complètement débile ce qu'il a fait. Hein. New qu il, a acquired. il y a du monde dans la faux Je tiens sur Je vais aller vers Attends. C2, là, il y a un mec. Fais attention là, tu vas tomber sur leur pack. Ouais, T'es prêt Allez, ça Fais toi, plaisir. Il y a l'UAV. Excellent. New target acquired. Allez, plaisir, ouais, ouais. Ah merde, acquired. non, non. Ouais, ils, ont, ils ont bougé. Ouais, je me perds ah, le jeu Qu'est-ce que tu fais il est chiant, il New target acquired. Okay. New target acquired. Now. Le Locust, euh, ouais ça sert à rien de lui tirer, ça. Non, Ouais ça sert à rien de se planquer trop patient. Le King Crab aussi il est à la couvert en fait. Oh, le locust il est tellement ouvert qu'il va pas faire le malin. Ouais mais putain j'aurais pu le tuer au moment où j'ai cliqué ça m'a fait revenir une vidéo. Oh putain Oups Ah bah je suis mort. Je redémarre le jeu et que mon joueur n'a plus d'essayer de me faire chier. Le King Crab India il est faible au niveau de torse. Je balance sur lui, ouais il est tombé. Ouais voilà, depuis tout à l'heure je, le, je le fais mon mongoliser. C'est bon. Euh, ah c'est bon, il n'y a plus de dégâts, j'aime King euh, Je balance sur Echo. Je viens de traverser la flotte et j'arrive sur le, le pack. C'est vrai, ils mettent des grades maintenant euh, sur les... Euh... Mec. Ouais, tu peux mettre ça. New target acquired. Bon, c'est pas cher, c'est juste 1500 MC le, le grade. La Il y a un crabe au fond là en C1. New target acquired. On peut le dire on les prend en pince. Ok si bah... Faites attention ils sont vraiment sur la gauche, ligne 2. Ils si sont entre C2 et D2 il y a dans les rues, je peux pas dire de... Voilà, ouais. <coughs> Maintenez Alpha. C'est très difficile player. de maintenir. Hein. Ok, pas grave. Là, si je maintiens me un mec, je vais me Maintenez la pression, on arrive sur 6. Ouais je te vois, Frankie. J'ai marqué le Jaeger H. Ah, oui, et euh, là, Excel euh, sur le Yeager. Et non, en fait. Merde, je me suis et, euh... ah, ah. Quoi, je... suis Franck, tôt. Tôt. Attention, le son... <t 'es> ouais, cool. sur notre gauche, il euh, y en a sur la, la Merde, putain, ils m'ont... Ils vont bon se calver. Une... Je crois que c'est les mecs derrière moi une qui une ont... Pas tous. Non, as, surtout, t'as un King craft sur ta gauche. reste un, un dragon en compagnie. Trou, bien joué. Il y en a deux qui sont donnés au début. Quand même. Mmh. Oui. Surtout le, le centurion. Pas oui. ouais, même le yellow. Hein. Autant quand t'es un, un mec rapide, tu fais le tour, je veux bien, mais là... Euh... Je vais sur le côté Have multiple 6, 4. Bon, je vais le côté gauche. 5, 5. 5, 5. 5, 5. 5. 5. 5. Target acquired. Fuel at twenty percent. Fuel at zero percent. Zero. Target acquired. Target acquired. New target acquired. Mad Dog. Mad Dog. D'accord. D'accord. D'accord. D'accord. New target D'accord. Destroyed. New target acquired. Light <laughs> <New target acquired. laughs> <New target acquired. laughs> Left bone destroyed. Medium laser destroyed. SRM destroyed. <laughs> <laughs> Percent. Boo! Good job, huh?